Et bonjour à tous les amis, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft aujourd'hui où j'ai de tous les animaux de compagnie. Bon ça c'est mon zombie à moi pour vous le prouver. Je tape un cochon et regardez, il est en train d'attaquer. Il a tué derrière le mur là putain. T'es con. Merde, pardon, excuse. Ah merde, il faut se tuer. NON Attention, on trouve se tuer, bon c'est pas grave. J'ai tapé sans faire exprès, regardez, il va le tuer. Et voilà, il a tué. C'est bon, hein, ça. C'est bon. C'est bien, mon petit zombie. Ouais, Allez, vas-y, va, va à la maison. Mec, enferme sans zombie. <rire> c'est bizarre de dire sans zombie alors que c'est pas du tout sans zombie. Ah ouais, en vrai, de base, j'étais en survie. Regardez, mon stuff. Ouais, ça, c'est mon stuff du survie. Non, oh, épée, pioche, pain, et tout ça, c'était mon stuff. Hein, mon arc aussi, hein, j'avais un arc. J'avais des cartes aussi. Et après tout ça, c'est du créatif. Du grand n'importe quoi, franchement. C'était pas mieux. Enfin, franchement, je préfère que c'est moi qui contrôle les mobs mais ça, c'est plutôt pas mal non plus. Hein. Enfin, je veux dire. Euh... Alors, je l'ai je, je mis dans la maison, c'est pour son bien. Non, derrière, il fait pas comme le zombie où il va directement. D'avoir la porte. Quand je mets dans la maison, j'ai l'impression qu'ils font, euh, font leur vie. Et que, bah il faut que ce qu'il veut dans la maison, je pense. Bah, j'espère pour vous, parce que... Et après, on va faire un truc encore plus ridicule. Attendez. descends Hop. Bonjour, petit zombie. Ouais, j'ai tué mes zombies de compagnie. mais maintenant, c'est une poule de compagnie. Maintenant, tu vas sortir. Eh ouais, une poule de compagnie, ça se paye pas. C'est n'importe quoi, ça existe pas dans Minecraft hein. vous pouvez pas adopter des.. Vous pouvez pas adopter des poules. Qui adopte des poules franchement Attendez, on va un truc génial. Allez vas-y Une poule qui tue une poule Oh là là, c'est n'importe quoi Ah j'ai l'impression que c'est la vitesse normale mais... Oh, c'est la vitesse normale, c'est quoi ce bambou Bon, ah je mets un peu de lumière. Oh, oui, bon, faut pas l'utilité encore une fois. On t'arrête là. Allez, tu la poule là. Oh, putain, non, c'est génial. Tu ouais <rire> pas Ouais Alors, je sais pas s'il voudra tuer un creeper, mais je crois que les chiens, tu peux les forcément, oui, c'est un chien qui comprend une poule. Je sais pas si. Ah, donc non, les chiens, chiens, ils attaquent pas les creepers. Ils te protègent pas de creepers. ah oh, c'est dommage. Par contre, ils te protègent de genre de tout. Donc j'attaque, j'attaque avec lui, t'inquiète pas. Voilà, le chien... Euh... La poule... Allez, sérieuse, la poule. La poule a tué un zombie. C'est nouveau, ça Une poule qui tue un zombie. J'ai envie de dire. J'ai envie d'y arriver mais c'est pas tout sympa de ma part de dire c'est bon c'est revenu normal la caméra revenu normal, est revenue normal c'est ça ah non toujours pas ma Ah mais oui, ça je suis en game mode je me disais je casse tout d'un coup normal mais on peut faire d'autres maux. Bah genre... Ah non, hein, ça c'est cool, ça Ananderman". Allez, il Pour l'anormal. Euh, je suis un, un Enfin, c'est un anormal. Tranquille. C'est lui qui a... Ah, il peut pas se taper. Ah c'est con. Ah, c'est con, tu peux pas tépé, hein. Bah oui, t'es mon chien, euh... ouais, t'es mon chien, on va dire ça. Wesh, vas-y, rentre. <rire> j'ai enfermé un creeper dans ma maison. <rire> oh, y a rien dans la maison, mais bon, c'est quand même ma maison. Oh, là, j'ai une maison là, sans rien dedans. C'est logique, Où hein. est-ce que... Oh, il oui, a un petit toutou. Alors. Alors, ça a un Ederman sans... Oh, plus points de vie ou je sais pas quoi. Et je vais leur de tuer un villageois. C'est un peu méchant, mais regardez-le, il va le faire. Allez, mon adorman, vas-y, obi Un adorman qui vous oublie. Euh, vous pouvez regarder dans les yeux, il va voir rien vous faire. Bon, je suis en game mode, mais euh, vous m'avez compris. Quoi. Okay, il n'y a pas trop, quand même, il ne hein faut pas trop le regarder. Il pas avec moi. Bon, il pas téléporté, il marchait à pied. Bon, il ne connaît pas encore ses pouvoirs, hein, mais il vient d'apparaître. Oh c'est énorme. Par faites gaffe au squelette. S'il y a un squelette à côté de votre chien, il va attaquer automatiquement. Il est un peu con quoi il... Tiens, je l'ai regardé, il... il arrête un peu faire connu. Là. Attends, je, vais leur... je suis désolé, mais je vais leur donner. Non, je vais pas leur donner... J'allais le taper mon pauvre Regardez-le. regardez, regardez là, ce magnifique spectacle. Là, ah il bah y a un truc à pas quoi au là, C'est un peu bizarre. Vas-y! Merde, <rire> j'ai ouvert mon stuff. Ouais, vas-y, défends le villageois, vas-y! étais un bâtard au départ, mais maintenant t'es un con. Euh, un con, excusez-moi. étais un bâtard au départ, mais maintenant t'es un, un, un gentil. Un gentil gars. Elle ah, me savent dans tes mains en plus. Allez ah, tu viens en TP. Ah, lui il marche. Hein ouais Et Quand j'active le BS Studio.. Ah c'est cool ça. Allez salut Alors tu te tp T'as un, un tu peux le faire, il est là-haut Bon moi je peux voler mais pas lui. Un peu... What Ah si t'es un <buttons4> waouh T'as cette TP ici, Et bah t'es fort toi hein Je te mets une torche. Pour le pour la peine. Je vais le dire. Ah euh, ouais, mon petit nom d'orange. Alors, je vais m'éloigner, je vais mettre en service, je vais le regarder dans mes yeux. Ah, si. Si. Si contact que je regarde dans ses yeux. Oh, bien je... Bah oui, je suis suis sujet, je suis con moi. Oh, merde, je suis désolé. Alors par contre, ouais attends je vais te donner de la bouffe Alors ah, je te donne des merde, merde, merde je suis pas en créatif Je me crois trop en créatif Attends <rire> attends C'est bon c'est bon t'inquiète t'inquiète j'ai non c'est bon j'ai des steaks où Ah il est même Alors par contre on va descendre doucement Ah mon chien il veut plus. Merde, mon chien il veut plus descendre. Ah J'ai peur. <rire> attends, attends, on a un truc complètement con. Il... Il... Putain, il est encore là-bas. Putain, ça, attends, attends, attends. On va le faire descendre doucement. Ouais, il va prendre le chose les gars. Oh wow oh, oh, doucement j'ai dit on va le faire descendre. Merde je vais le tuer moi suis moi mon chien Oh putain je vais le tuer à force Bon au moins il est descendu Ah il suit moi je eh Ah je l'ai assis Ah mais quel coup ouais. Bon je l'ai tué c'est bon Alors de base c'est pas lui que je voulais tuer c'était le villageois mais je suis ah, hop là. Non je vous assure de base c'est pas lui que je voulais tuer c'était le villageois. Il m'a fait tuer le pauvre petit Hop ou reprend. hop C'était pas de jeu Casse toi toi les cœurs et les gens Wesh Ouais voilà, non, c'est bon lui-même. Mais... Ensuite, on fait spawn un petit petit... T'es où toi Viens là Tain, Il s'est barré pendant quelques secondes. T'as à être invisible pour se barrer, quoi. Non, mais c'est bon. Hein. Tain, alors par contre, ça va être un peu bizarre de dire que j'ai un humain de compagnie. Quand je regarde juste un truc quand je tourne avec la caméra comme ça. Oh, ah, euh... ouais, c'est bien. Hop, non, je veux juste regarder juste un truc, mais euh... Allez, non pas. non, tu vas pas le tuer lui. Allez, hobby! Allez, hop, salut! Attendez, attendez, attendez. Ah, non, j'y crois pas. <rire> c'est trop chelou. Ah, non, non, non, non, non, je l'ai dit, c'est trop trop chelou qu'il attaque, hein tout de suite bon je pense que on a fait un peu le tour du, du j'allais dire du mode un mode ça non c'est une, une commande par ci par là que je veux vous montrer que je veux vous montrer donc le a c'est le villageois et le e c'est le loup voilà. voilà mettez pause bien sûr et le E, faut il faut qu'il soit le loup, donc il soit invisible. Voilà. voilà. Je vous montre les commandes. Donc, de toute façon, je vais m'arrêter là. Bon, je vais toujours m'amuser en faisant ça. Euh, comme ça. Mais voilà, je vous ai un peu montré ce qu'il D'accord, ok. Bon, villageois, mon village voit mon village à moi, qui euh, m'obéit à un doigt et oeil. qui est derrière moi d'ailleurs. On vous dit tous les deux au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et eh, ciao